Bonjour, je m'appelle Marie, donc je suis un licence professionnelle GEPAR, mais je viens d'obtenir mon DUT génie biologique option agronomie ici à l'IUT DOCHE. Donc, je vais te présenter un peu l'IUT et le département génie biologique en particulier. Donc, je vais te montrer l'amphithéâtre A. C'est dans cette salle que se passent les partiels ainsi que les cours magistraux, euh, avec la promo tout entière. Donc, je vais maintenant te présenter le bâtiment A. C'est le bâtiment où il y a le, le, les TP de génie biologique se font le plus. C'est un bâtiment tout neuf. Euh, J'ai eu la chance d'y faire des TP en fin de ma deuxième année euh, génie biologique, mais je ne connais pas encore beaucoup ce bâtiment, je n'ai pas effectué beaucoup de TP ici. Donc ici c'est un coin plutôt euh, de détente entre deux TP, on, on peut venir ici. Donc ici on a une première salle de TP. Donc euh, c'est une salle où j'ai effectué plutôt des TP de chimie. On peut voir avec les spectrophotomètres, euh, ainsi que les éprouvettes, etc. Dans cette salle, euh, c'est plutôt des TP de microbiologie qu'on va effectuer. Euh, notamment avec euh, le microscope, avec le bec benzène. Euh, par exemple, euh, ici j'ai effectué un TP où on devait regarder les différents micro-organismes qu'il y avait dans l'eau d'une rivière euh, se situant dans le département du Gers. Le bec benzène, euh, c'est pour travailler en stérilité. Et euh, on a aussi du coup les poubelles d'asserie pour jeter tout, les, tout ce qui est souillé. Et on a ici une salle plus récente avec des PSM donc, euh, ce sont des postes où on peut travailler en stérilité et qui sont plus performants qu'avec euh, les becs benzène. Donc, je vais maintenant te montrer la cafétaria, donc euh, l'endroit de détente après les cours. Donc voici ici la cafétéria, on peut manger en intérieur comme en extérieur. J'espère que cette visite t'a plu et que tu viendras me rejoindre à l'IUT Génie Biologique de Hoche parce que c'est vraiment un site super